Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, je vais vous montrer un autre frelon euh, asiatique. Alors, dans les troncs d'arbres, c'est souvent le frelon européen qui y est. Et là, pour une fois, c'est le frelon asiatique. C'est rare, mais ça arrive. Donc, je vais vous montrer euh, où il est placé. Donc, en fait, vous voyez la maison qui est au bout là-bas se, pla se plaignait d'avoir des frelons qui arrivent au niveau de la fenêtre. Donc, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé euh, comment faire pour le trouver. Donc je leur ai dit qu'il fallait chercher les va-et-vient d'un point fixe. Et du coup ils l'ont trouvé chez le voisin. Donc voilà, dans un olivier. Donc, vous le voyez, l'olivier est juste là. Et dans le tronc, il y a un petit trou avec des frelons qui sortent. Je vous montre ça rapidement. Voilà, il y a un frelon qui me suit, je vais me reculer parce que j'ai pas la tenue. Allez, je m'habille. Et je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ce nid tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Donc, on est sur la commune de Mozac, Petite commune sympathique. A mon avis, il ne doit pas être très très gros parce qu'on est le début de saison, oui. ah, Ça sort, hein. vous voyez, ça sort, ça sort, ça sort. Donc ils m'ont repéré. C'est bien profond, hein. c'est bien profond. Ça va pas marcher. pas marché. Regardez-moi comment ça sort. j'ai la foudreuse qui marche pas. Maintenant, ouais! T'as le choix, comme tu veux! Allez, j'attaque! Allez, faut pas que tu restes là! Ah non, non, je reste pas, je veux qu'un, c'est Allez, j'avais la poudreuse qui était bouchée, je l'ai débouchée. boucher, maintenant on repart pour traiter! Cette fois-ci, c'est la bonne! Là, ça va, c'est du ça? Là, ça va, mais... ouais, c'est bon, ouais! Allez! Ouais. C'est parti là! Maintenant, on va attendre un petit peu que les preuves sortent. Voilà. On commence à sortir tout blanc. Et parfois, ça arrive la petite poudreuse qui déconne. Le trou est quand même assez profond. Hein. Il y a pas mal de frogs qui vont mourir à l'intérieur. Regardez comment je rentre le pic. Allez-y, allez-y, rentrez, rentrez. Il rentrent, ça. Allez, vous voyez, ils vont commencer rentrer ça essaient de se tuer là entre eux Les qui vont mourir, là, ils se piquent entre eux Allez, moi, On moi le moins qu'il Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, Donc maintenant, maintenant il faut laisser agir, hein. la poudre va agir sur le nid, tous les frelons vont rentrer dans le trou et mourir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt. Quoi T'es pas abonné à des frelons Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.